Et maintenant, un combat dans la catégorie des poids moyens. Et le voilà qui fait son entrée vers l'octogone. tellement rapide que peu d'adversaires ont réellement réussi à le toucher. Sa vitesse lui confère un avantage certain qui lui permet de se placer systématiquement avec un coup d'avance. La présentation de... Et le combat commence ici dans l'arène du Madison Square Garden de New York. Ah, la frappe passe bien Joli overhead, bien passé Allez, ramasse ta jambe Joli kick Et ce coup touche sa cible Vanderlei Silva Leysilva envoie une puissante en droite Son adversaire va s'en souvenir un bon moment High hey, kick Il est sonné Et c'est fini Excellente technique de frappe qui lui permet de finir le combat dans le premier round. Il a cueilli son adversaire à froid. Il n'a pas eu le temps de rentrer dans le match. Revoyons les moments les plus intenses de ce combat. Une frappe, puis Bruce Buffer va annoncer la décision.